les enfants, que le Seigneur soit élevé. Celui qui met en Jésus une paix, ne confiance, ce jamais ne j'en le plus, compléter sa délivrance par la foi. À la fois nous marcherons, à la fois nous triomphons, à la fois mon et dompteux, le me rendra plus que vain. Oh oui, à la fois, à la fois nous marcherons, à la fois. Nous triomphons par la foi, mon rédempteur, me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens qu'on délivra, je regarde. Sécurité acquis, c'est reprendre. Oui, par la foi, oui, par la foi, marcherons. À la fois nous triomphons. À la fois mon rédempteur, le rendra. Jusque d'un cœur, Quand Satan Veut te troubler T'enlever Ton espérance Ton passé Te reprocher Que qu'il soit Ton assurance Pas la foi Pas la foi à la fois nous marcherons À la fois nous triompherons, À la fois mon rédempteur Me rendra plus que vainqueur À la fois moi je marcherai Et ce, oui. par lui je triompherai en tout temps. Un... Ce corps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 non, non, non, non, non, jamais ne pas, ce ne passera point. Parole de Dieu, jamais ne pas sera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, il vous donne sa vie. Non, non, non, non, non, jamais ne pas se par un de Dieu, jamais ne pas ce. Non, non, non, non, non, jamais ne pas ce. Pas ce, par un un de Dieu, jamais ne pas ce, Celui qui vaincra sera vertu de son nom restera dans le livre de l'agneau non, non, non, non, non, jamais ne passe, passera point Oh, non, non, non, non, jamais ne passe, passera point La parole de Dieu, jamais ne passe c'est sur cela que nous nous reposons notre Père et nous te disons merci pour ta bonté encore aujourd'hui et la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir encore debout dans ces lieux, pour chanter les chants des Sion pour ta gloire, pour exalter celui qui nous a rachetés, celui qui a payé le prix fort pour que nous puissions être un peuple libre encore aujourd'hui, afin que nous puissions te célébrer de tout notre cœur et te remercier profondément Père, pour l'amour que tu nous as témoigné encore, Père Tupissant, pour que dans ce temps de la fin aussi, nous pouvons être parmi ceux-là qui te louent aussi de tout leur cœur et, et en esprit aussi en vérité, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Jamais tu n'as abandonné ta sémence à toi, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Tu as toujours veillé, Seigneur Jésus. Merci encore pour chaque frère et chaque sœur aussi fervent aussi dans la foi pour marcher avec toi dans un temps comme celui-ci. Oh Dieu, pour ce que tu fais pour chacun de nous, encore bénémoine Père Merci réellement aussi pour ces moments bénis que nous avons de voir aussi, nous retrouver encore à ta présence à toi pour être éclairés encore davantage par ta main puissante, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh Merci pour les et des cantiques qui ont été chantés, pour les psaumes aussi, Père oh Dieu. Père oh Dieu, pour les témoignages, nous avons aussi entendus, qui ont toujours aussi nos cœurs, mon bénémoine, Père Dieu, de voir ce que tu fais dans tes enfants à toi, mon bénémoine Père Tibissant. Ce que tu fais pour eux aussi, bénémoine, Père oh Dieu. Nous te remercions pour ta fidélité, mon bénémoine Père Tibissant parce que tu es réellement le Dieu présent au bas. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni et qu'il vous bénisse richement et abondamment aussi. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de ce que nous avons, des moments où nous pouvons aussi nous retrouver et chanter le chant des Sion pour notre Dieu et aussi euh, témoigner de la bonté de notre Dieu à notre endroit, et sa grâce et, et son amour et ses compassions à l'endroit de ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi se donner à lui, et aussi ses compassions aussi à tous ceux qu'il a aussi créé parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et, et son amour s'étend effectivement sur l'humanité tout entière, comme les Saintes Écritures l'ont aussi bien déclaré que, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde, il a aimé chaque personne, chaque être humain sur la terre, non seulement qu'il a aimé, mais qu'il aime. Et parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à un autre endroit, de ce que Dieu s'est fait cher, et qu'il est venu effectivement, qu'il a habité parmi nous, pour que nous puissions obtenir ce qui est nécessaire pour nous, de pouvoir revenir dans la position dans laquelle Dieu voulait que nous soyons. Nous sommes rassemblés parce que nous avons besoin de lui pour qu'il nous aide à pouvoir devenir meilleurs. Ce n'est pas pour être pire, mais pour devenir meilleur. Et si cela est le désir de chacun de notre cœur, nous avons aussi cette certitude qu'effectivement que le Seigneur fera son travail pour que réellement que chacun de nous qui avons ces hein, désirs dans notre cœur, parce que il faut désirer, il faut vouloir, il faut soupirer après cela, pour que notre Dieu, nous, et comme les dit, votre cœur soupirait-il soupirait après le baptême d'en haut, et que nous soupirons après quelque chose, et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, nous accordera effectivement aussi la grâce. Comme cela, nous pouvons le voir aussi, effectivement, aussi à, à, avec... Euh, les juges uniques et, et, et cette femme-femme euh, qui était veuve, je pense, là, effectivement, qui venait régulièrement pour, insistant, pour qu'elle puisse obtenir, effectivement, de la part du juge, effectivement, euh, ce qu'elle désirait. Et elle insistait, et, et les juges uniques eu à pouvoir dire « Mais il faut que je puisse lui donner ce qu'elle a donc besoin ». Nous, nous voulons insister auprès de Dieu et, et persévérer pas pour des choses qui nous plaisent à nous, mais nous voulons persévérer pour que Dieu fasse son travail pour les choses qui le concernent lui et qu'il le trouve bon pour nous pas pour les choses que nous trouvons bonnes pour nous, mais que ce que lui trouve comme bon réellement aussi pour nous. C'est pourquoi que nous nous rassemblons, parce que nous avons ce besoin profond de pouvoir devenir meilleur comme lui. Il nous a prédestinés à, à, à être comme cela, parce qu'il a dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc nous comprenons qu'effectivement, que cette prédestination, c'est ce que Dieu a permis que les choses qui nous étaient donc nécessaires soient donc déployées au devant de nous pour que nous en prenions possession en faire des pouvoirs réellement devenir comme lui il l'a désiré nous comprenons aussi que le Seigneur notre Dieu ne nous a jamais obligé il n'oblige personne effectivement mais il montre effectivement à l'homme la voie comme il dit et ça c'est la voie de la bénédiction et ça c'est la voie de la malédiction c'est à l'homme de pouvoir réellement faire aussi son choix depuis que Dieu a doté à l'homme, le libre arbitre, en fait, c'est la possibilité pour l'homme de pouvoir dire « oui, j'accepte » ou de dire « non, je ne veux pas ». Et ça, c'est ce que Dieu a donné à l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et ce libre arbitre, effectivement, n'a jamais été ôté à l'homme, en fait. Et dans chaque chose que Dieu fait, il donne donc la possibilité à l'homme de pouvoir accepter ou de refuser. Et cela est quelque chose qui est inhérent, c'est-à-dire qui fait partie de l'homme, effectivement, de sa nature, de ce qu'il est, et ce qu'il fait aussi, effectivement, aussi, de lui, l'homme. C'est pour ça que Dieu ne force jamais personne, même dans l'adoration, même dans la mise en pratique, effectivement, de sa parole, qui nous aide, en fait, que nous puissions voir cela aussi, clairement aussi. Il faut que nous puissions aussi comprendre une chose, c'est que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un mendiant. C'est qu'il ne manque pas de gens qui puissent arriver à pouvoir les servir comme, comme il le veut, effectivement, en fait, c'est que son amour, son désir pour chacun, ce que chacun arrive à pouvoir réellement réaliser ce qui est important aussi pour son âme. Et c'est pour cela que le Seigneur, il nous invite à ce que nous puissions voir les choses d'une manière aussi claire et précise, comme vous vous souvenez, lorsque Élie s'est présenté devant le prophète de Baal, qu'il a dit effectivement, « jusque à quand clocherez-vous de deux côtés ?» Si Dieu est Dieu, allez à Dieu. Si est est et votre Dieu, allez à lui. Donc Dieu n'obuse personne, il donne le choix. Vous voulez Dieu, allez à Dieu. Vous voulez le monde, allez dans le monde. Mais vous ne pouvez pas avoir le Dieu à la fois. Et si Dieu, le monde, et puis je mélange. C'est pour ça qu'il leur disait que jusqu'à quand clocherez-vous de côté, en fait et puis, c'est comme cela qu'il leur a fait part, effectivement, de ce qui devait être fait pour qu'ils voient réellement aussi la différence, parce que Dieu ne les obligeait pas. Mais en fait, il a voulu que, c'est toujours l'amour de Dieu, il a voulu qu'ils voient la différence par la démonstration hein, de la puissance de ce Dieu, effectivement, qui rachète, qui libère, effectivement. Il dit donc, « Prenez donc chacun de vous un taureau, moi, si on prendra un, effectivement, le Dieu qui répondra donc par le feu sera donc le véritable Dieu. » Voilà que c'est cela que euh, ils ont fait, ceux de Baal ont fait cela, effectivement. Ils ont invoqué Baal, ils ont coupé, ils ont tout fait, ils ont invoqué Baal, prophétisé. Rien ne s'est passé jusqu'au temps du soir. Et, et, et Elie a rétabli donc l'autel, comme vous le savez. Et, et là, il a crié en disant « Seigneur, notre Dieu, dit, moi enfin que ce peuple sache que tu es le seul vrai Dieu que le, et que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. » Et que ce n'est pas moi, que c'est toi qui ramènes leur cœur réellement aussi à toi. Réponds-moi, ô éternel. » Alors, le feu descendit effectivement du ciel et consuma donc l'Holocauste. Et c'est le peuple lui-même qui a dit « L'éternel est Dieu. » Et c'est eux qui sont revenus parce que ils ont pu voir effectivement que de tout leur cœur, en fait, ils sont revenus à l'éternel, leur Dieu. Et c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, attend effectivement de chacun de nous que nous comprenions le but réellement de rassemblement, pourquoi nous nous rassemblons, pourquoi nous nous chantons, effectivement, comme je vais toujours répéter ici, que nous chantons pas pour faire plaisir aux oreilles des gens, c'est si et cela ce que nous chantons, effectivement, nous chantons pour la gloire de notre Dieu. Et cela, c'est quelque chose qui vient du fin fond de notre cœur. Et, et je me souviens, et, et je crois que c'était hier que je voyais, il y avait euh, lorsque votre vidéo passait je crois que c'était euh, les chanson que vous chantiez je pense, il y a un temps de cela effectivement. Et j'ai vu un, un, une sorte de commentaire en dessous, c'est une soeur qui habite, je ne sais pas moi, dans quel pays qu'il était. Alors, euh, il disait, mais les frères qui conduisent les chants, qui chantent les cantiques, on voit qu'ils chantent de tout son cœur. J'ai lu ça. Il n'est pas au courant. Et ils chantent vraiment de tout son voix moi qu'il aime Dieu, il chante de tout son cœur. Les gens voient cela. Quand le cœur y est, les gens voient. Mais quand euh, c'est simplement parce qu'on veut amuser la galerie, effectivement, ben, ça ne sert à rien. Nous, nous sommes dans un temps où chacun de nous doit comprendre que il faut qu'on soit vrai. Chacun doit être vrai. Être conscient, effectivement, que ici il s'agit de moi de mon salut, de mon âme. Je ne vais pas faire des choses pour que les gens m'apprécient, qu'ils puissent voir que je suis spirituel. Non, je vais être sincère. Parce qu'il s'agit de moi pouvoir partir parce que je désire le voir. C'est comme ça que nous chantons, non Je désire le voir, le voir face à face. C'est pour ça que nous remarquons aussi que quand quand cet homme ici, Job, pouvait était dans le, dans le bas, effectivement, et qu'il souffrait parce qu'il par il avait fait des mauvaises choses, parce qu'il passait par l'épreuve, effectivement. Et alors là, le Seigneur lui a envoyé une ouverture, effectivement. Il a crié une chose. Écoutez bien, comme il a dit, mais il a crié, effectivement. D'abord, il dit, mais qui m'est pas étaient qui avec un burin gravé dans le roc. Et puis, il a dit une chose extraordinaire, il dit, mais mon, pas notre. Non, non, non, non, non, non, non. non. Pas dit papy notre, il dit, mais mon rédempteur. Donc, il était le redempteur de Job. Donc, Job s'est accaparé, son redempteur. Et ce il peut pas, il dit mon, mon, il dit, mon redempteur est vivant. Il dit, même si ma chair était détruite et mon corps a fait de mon pourri, il dit, mais les yeux de Job, il a dit, mais ne pas, parle pas de l'autre. Il dit, mais mes yeux à moi, les verront. Donc, toi aussi, mon frère et ma soeur, ce n'est pas nécessaire de jouer la comédie. Ce qui est important, c'est que tu saches qu'effectivement, que tu prépares effectivement ta destination, quelque part, où tu dois aller, et que, tu as besoin de pouvoir être rassuré hein, comme euh, les saintes écritures, pas pas comme moi je peux me rassurer moi-même que je dois faire, je dois aller, nous lirons tout à l'heure dans le livre de Romain, je dois faire, je dois faire ceci pour que les gens, on n'a pas besoin d'impressionner les gens ils t'amèneront nulle part vous l'avez, vous connaissez ce que je vous dis ici, ils, vous ont, ils vont vous aimer aujourd'hui demain ils vont vous abandonner ils parleront du bien de vous aujourd'hui, demain ils vont vous critiquer. C'est toujours ça, la nature de l'homme. Mais il y en a un. Il y en a un. Lui-là, il est différent. C'est cela le but pour lequel nous devons comprendre la raison de cet appel à sortir, en fait. C'est pour ne plus nous attacher, en fait, aux choses que nous pensons que, ah, ça va nous faire ceci. Non, en fait, que, ici, j'ai trouvé, j'ai trouvé, parmi tous les hommes sur la terre, tous les amis que je peux avoir, oh, même tous les frères que je peux avoir, hein, tous ceux que je peux avoir avec moi, dans ma famille, dans tous les domaines, effectivement, mais je cherchais, je regardais, parce que je voulais voir à peu près ce si Je n'en ai pas trouvé un. Mais j'ai trouvé. De tout cela, comme, comme, comme Philippe pouvait dire à, à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé. Vous savez, quand quelqu'un dit comme ça, il a le repos à lui. Il dit, nous avons... Mais fini de chercher. Il dit, nous avons trouvé. Mais maintenant que nous avons trouvé, alors nous sommes dans la paix. Et nous y accrochons. Parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Qu'est-ce que tu vas encore chercher après Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que je m'accroche parce que je sais pourquoi je l'ai cherché et pourquoi je l'ai trouvé. Quel est le but Maintenant, où est-ce qu'il va m'amener Parce qu'on doit être sûr et certain. Mais celui-là, vous vous souvenez encore quand il a parlé, évidemment, et le cœur de beaucoup ont, ont été touchés. Effectivement, il, dit, mais il exagère, il est toujours comme ça. Et puis bon, maintenant, ça devient quand même très dur parce qu'il doit me donner, donner son, sa chair à manger et, et son sang à pouvoir boire. Effectivement, qui peut résister, qui peut continuer avec tel homme Effectivement, ils l'ont abandonné. Et puis, il s'est tourné vers les autres, effectivement. Il a à la question, mais pourquoi vous ne partez pas, à vous aussi <rire> C'est Pierre qui dit... Nous ici, où est-ce que nous irons Parce que tu as les paroles de la vie éternelle, ce que tu as comme parole, ça réjouit nos âmes. Et puis, il ajoute en disant, mais nous avons cru. Philippe était là. Parce qu'il dit, nous avons cru, et puis il dit, et nous avons reconnu. Philippe l'a dit, non Nous avons trouvé. C'est lui dont les Écritures ont parlé, dont le prophète et Moïse ont parlé. Ah, il dit, mais Jésus des Nazareth. Vous vous souvenez, non Cet homme était convaincu, monsieur. Nous, nous l'avons trouvé, effectivement. Et puis Pierre, quand le Seigneur a posé la question, mais que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme Le seul qui a dit, oh, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il a dit, mais tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. Mais des personnes comme cela, ils s'accordent toujours. C'est vrai. Il mais nous avons reconnu que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ce n'était pas une répétition de quelqu'un. Mais en fait, ils avaient eu la révélation dans cela. C'est ça que Dieu veut de chacun de nous, et qui l'attend de nous. Mon frère et ma soeur, ce que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas un cantique qu'on répète, ce que nous le répétons, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux raconter. C'est vrai, hein Mais est-ce que quand tu chantes ça, tu répètes ce que les cantiques disent où tu rentres en toi-même. <rire> tu dis, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour moi, non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il continue de faire. Vous voyez, il y a une grande différence, mon frère et ma soeur, entre la religion et la vie de Christ dans une personne. Il dit, mais, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Et l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. adoreront donc Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, quand nous avons l'esprit et la vérité, ce que nous avons Dieu ah non. ça veut dire que nous avons l'amour profond pour Dieu, c'est-à-dire pour sa parole pour ce qu'il dit pour ce qu'il attend de nous ce qu'il désire alors nous nous sentons participants alors à, à ce que Dieu fait comme l'Écriture le dit dans deux biens, participant donc à la nature divine nous, nous ne réalisons pas, mon frère et ma soeur parfois nous ne nous rendons pas compte mais que Dieu nous aide à pouvoir nous réveiller, parce que nous l'avons lu ici, hein, et, et, et ceux-là qui, qui, qui nous ont possédés vous vous souvenez, dans le livre des Hébreux, on nous montrait davantage la position dans laquelle, l'âge de oui, c'est-à-dire que ceux qui sont dans l Odyssée aux yeux de Dieu et aux yeux de tous les saints, c'est qu'ils le Je dis dans les Hébreux, regardez très bien, je pense que, juste juste un coup d'œil là rapidement, dans les Hébreux au chapitre Oh, je pense que c'était 11, quelque chose comme cela. Je pense que Hébreu chapitre 11, ça oh, Voilà, c'était... Il dit ici, euh, Hébreu chapitre 11, et verset, euh, euh, verset 36, il nous dit... Euh, d'abord verset, verset 32, il dit et que dirais-je donc encore il dit, car les temps me manquerait pour parler des généraux, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice obtinrent les promesses, refermèrent la gueule de Lyon, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchant de l'épée guéris de leur maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent de moqueries, et le fouet, le chêne, la prison et furent lapidés, sciés, torturés et moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là et vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués des tours et persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne. Errant donc dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les hantres de la terre. Voyez-vous, ce sont ces hommes-là qui ont compris, et ces femmes qui ont compris l'importance de pouvoir croire en lui. D'avoir cette foi en lui, savoir que il, il, est, il est vraiment important. pour lui. Et puis nous continuons, dit, mais tout cela, à la foi de quel, verset 39, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour pour nous. Nous, pour nous, pour nous, afin que il ne parvince pas, sans nous, à la perfection. Donc, vous voyez là où nous sommes positionnés, sans nous, à la perfection. C'est-à-dire qu'effectivement que c'est là que Dieu va achever toute chose, mon frère. Et ma sœur, nous réalisons l'importance de ce que vous prenez pour simplement simple de l'âge de la Odyssée dans lequel vous vous trouvez. Parce que c'est dans cet âge ici, effectivement, que Dieu va achever. Bien sûr, mon frère et ma sœur, bien sûr, nous devons réaliser. C'est pour ça que lorsque nous sentons effectivement que ces choses... Euh, sont pour nous que nous sommes euh, concernés alors certainement nous agirons en conséquence il faut d'abord que nous réalisons carrément que <rire> dans l'âge de la Odyssée nous sommes de ceux-là, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir choisir, mis à part, ayant regardé tous les âges qui sont passés, effectivement, et c'est possible docteur d'avoir la projection des âges ici et ayant donc, so, nous allons simplement nous référer, ayant regardé, c'est important que nous comprenions, depuis l'âge des faits, effectivement, et tout au long du cheminement, effectivement, de cela, ayant regardé cela, effectivement, que lorsqu'il a Regardez l'âge de Fès, il ne vous a pas vu dans l'âge de Fès. Non, non, lorsqu'il a voulu faire l'histoire de l'âge de Fès, effectivement, toi, tu n'étais pas dedans là. Quand il a passé Esmirne, Pergame, et tout ça, tu n'y étais pas. Mais lorsqu'il a regardé l'âge de la Odyssée, c'est là qu'il t'a placé. Pourquoi il t'a placé dans l'âge de la parce qu'il t'a choisi en fait, c'est que Dieu te bénisse ma bien-aimée. Mais c'est dans cet âge ici, que toi et moi qui étions donc dans les ténèbres en fait, que nous vivions comme tout le monde effectivement, dans la religion effectivement, que quelque chose s'est passé, Ça, vous le savez cela, parce qu'il était écrit dans Zacharie, « Oh, vers les soirs, la lumière paraîtra. La lumière n'a jamais été un prédicateur. Non, non, non, non. Je suis la lumière. La lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Est-ce que vous suivez Donc, cette lumière qui était au commencement, là. Vous souvenez Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Voilà. Cette parole, effectivement, manifestée depuis la Genèse, effectivement. Ce qui était au commencement, c'est ce que nous en retrouvons aujourd'hui à la fin. Parce qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Et oui, oui, oui, oui. Il commence, lui, et puis il achève toujours, en fait. Au commencement était la parole. Et aussi, à la fin aussi, il y aura la parole. C'est pourquoi, dans Apocalypse, quand il a parlé à Jean, et puis il s'est présenté, il a dit Moi Jésus. Vous avez déjà lu ça Vous n'avez pas encore lu Vous avez dit Moi Jésus. Maintenant il dit, il montre effectivement qu'il c'est lui qui est Dieu. Il dit, vous les peut-être, regardez bien, je suis l'Apocalypse. Je crois qu'il il, il se présente et il nous dit, il nous montre effectivement aussi et, et sa nature. Je pense que c'est là oui, c'est cela. Nous, nous y arrivons, cela. Apocalypse au chapitre 22. Là, oui, voilà. Apocalypse au chapitre 22. et.. et. Et nous lisons euh, euh, à partir du verset, euh, verset 8, je vais lire un tout petit peu, ah, et même verset, euh, même verset 6, il dit, ah, il dit ah. et il me dit, ces paroles sont donc certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son nom, vous entendez bien donc, le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça, c'est les derniers livres d'Apocalypse. Hein? Bon, vous avez remarqué que le premier livre, le premier livre, nous, nous lisons, pour que vous puissiez comprendre cela aussi clairement, aussi bien. Premier livre, chapitre 1, le verset 1, donc, donc Apocalypse, chapitre 1, verset 1, il dit, Révélation de Jésus-Christ. Vous suivez que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Vous entendez cela Amen. Alors maintenant, nous lisons ici, chapitre 22, verset 6, il dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Bien. Vous avez entendu cela bon, Maintenant, nous continuons. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde le parole de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ce chose. Il me certifie hein? que ce n'est pas un cauchemar. Et quand j'ai entendu, donc quand j'ai entendu et vu, c'est toujours merveilleux, hein? la certitude de ce que j'ai entendu et puis j'ai vu. Et c'est vrai cela, nous devons être des témoins véritable parce que nous avons nous avons une responsabilité de devant Dieu et aussi devant les hommes de ce que nous leur faisons savoir c'est pour ça que un messager doit être fidèle dans Jérémie chapitre 23 nous continuons rapidement Jérémie chapitre 23 il dit euh, que celui qui a entendu ma parole « Rapporte fidèlement ma parole. » Oui, c'est écrit comme cela, effectivement. Pourquoi mêler ma parole avec la paille Ma parole n'est-elle pas comme... Je te crois c'est Jérémie, hein? euh, peut-être qu'on peut dire. C'est écrit Jérémie, chapitre 23, je pense que c'est cela. Puis nous, dans et puis nous lisons ce que nous devons lire tout à l'heure, évidemment aussi, si, hein, si les Seigneurs nous aident. Voilà, c'est ça, ah, Jérémie, chapitre 23, je pense bien, hein, je crois que tu as trouvé. Évidemment, on peut prouver cela. aussi Et voilà. Je remis 23. Voilà, c'est chapitre 23, parce qu'on est verset 28, mais je voudrais, c'était aussi bien de lire à partir du verset 18, c'est peut-être un peu beaucoup. Ah, bon, mm -hmm. ah, ah, je lis quelques morceaux, mais la partie principale, c'est le verset 28. Alors, quelques morceaux, chapitre 18, il dit... Il dit, mais. Ici, ici, chapitre 23, verset 18, il dit Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole Qui a prêté l'oreille à sa parole Qui l'a donc entendue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 et le fait revenir de leur mauvaise voie. » Vous voyez, je vais continuer, mais vous voyez toujours pour que vous puissiez comprendre que Dieu n'est pas un Dieu aveugle. Il connaît les hommes, il connaît tous ceux qui se mettent debout, et que Dieu n'a pas envoyé, mais qui trouble en fait le peuple de Dieu, et qui les amène effectivement à autre chose que ce que Dieu a eu à pouvoir également aussi, penser pour son peuple. Parce que pour que vous puissiez prêcher la parole de Dieu, nous l'avons souvent entendu, c'est écrit ici, effectivement, il faut d'abord l'avoir reçu. Mais vous la recevrez de qui si c'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. Donc on doit recevoir la parole de Dieu, de Dieu lui-même. C'est cela la condition, en fait, effectivement, que, que Dieu donne. Et c'est aussi que pour que le peuple de Dieu comprenne, effectivement, ce que Dieu fait de manière à ce qu'il ne puisse pas suivre ce qu'il ne faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter, mais écouter ce que Dieu veut qu'ils écoutent. Alors, nous continuons ici, il dit, mais, le verset, verset suivant, il dit, mais, euh, je, vais, je vais sauter un peu là, je vais arriver ici, euh, c'est verset, donc, 28. Vous pouvez lire, chez vous à la maison, verset 23, hein, chapitre 23, verset 28, il dit, Que les prophètes qui a eu un songe racontent ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. » Pourquoi mêler la paille au fromage Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles n'est à l'autre. Voici, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma... Voilà C'est toujours cela le grand problème. Effectivement, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut parler, effectivement, mais tu vas prêcher quoi et c'est vrai, nous avons aussi entendu, je reviens, dans nous avons aussi entendu aussi dans les Saintes Écritures, dans, dans le livre des Romains, au chapitre 10, effectivement. Et, et il n'y a aucune, maintenant aucune différence entre les Grecs, les Juifs et les Grecs. Pourquoi Parce qu'ils ont tous un même Seigneur. C'est écrit, hein, Romains, au, au chapitre 10, effectivement, et nous disons cela et... et, et <coughs> Voici verset 12, il dit, il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils ensuite si n'ont pas entendu Voilà, et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils si ne sont pas Voilà. Donc je peux pas me faire prédicateur, il faut que je sois envoyé. Et quand on t'envoie, alors là, tu as la parole pour donner au peuple de Dieu. C'est vraiment, euh, vous savez, c'est une protection, une assurance, une certitude pour la personne qui a été envoyée, parce que là, il est en sécurité Dit mais je n'ai pas dit ce que moi j'ai pensé dire, mais j'ai dit ce que toi tu as voulu que je dise. Ah oui, oh j'aime mon Jésus, pardonne-moi, mais comprenez bien, il dit quoi Je leur ai donné les paroles que toi tu m'as gloire à Dieu. Voici le modèle parfait d'un serviteur parfait, d'un serviteur véritablement réel. Mais c'est vrai que Dieu te bénisse. Et il dit je n'ai pas donné ce que j'ai eu à pouvoir, pas. non je leur ai donné les paroles que toi tu m'as donné. Et puis ils ont dit, ils ont reçu, et puis quand ils ont reçu, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Est-ce que vous suivez prêt eh. Ah, yayaya, que Dieu nous aide à ce que nous puissions être... Frères et sœurs, nous, nous entendons la parole de Dieu, pas pour qu'elle rentre ici et qu'elle sorte là-bas. Frère, ma sœur, mon frère, vous allez rater quelque chose de tellement si glorieux, c'est de l'autre côté. Ne perdez pas votre temps à des choses tout à fait inutiles. Dans ce monde ici, il n'y a aucune chose... En fait, ce sont de l'heure de Satan, en fait. Il n'y a aucune chose qui soit meilleure. Je vais juste vous donner un exemple. Je donne un exemple que je, je viens de pensé. Il est très bien. Et, et Nous l'avons parlé la fois passée. Après que Dieu criait, l'homme qui lui a donné donc les saluts, il lui a donné quelque chose de tellement important, c'est quoi Une femme. Vos yeux, vos oreilles tournaient vers moi ici. Il a donné à l'homme quelque chose de tellement merveilleux. Parce que l'homme s'est crié en disant... D'abord, ah là ah là là là là là là. Il dit, oh, voici donc, cause de mes eaux, chat de ma chère. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu lui a donné les cadeaux, il s'est pas dit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Il dit, ils deviendront une seule chère. Allez. Il était tellement heureux, il a trouvé. Bien sûr, c'est pour ça que nous voyons que quand nous sommes dans la vie, puis à cet moment, et c'est tout à fait normal, les désirs de se marier. Parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Et il n'a pas, pas créé l'homme pour son Il a créé l'homme pour qu'il puisse multiplier. Il a créé l'homme pour qu'il puisse... Vous savez, que la terre soit remplie. Vous connaissez cela, non Alors, quand ce désir vient, effectivement, donc, tout un chacun, on veut, ça devient, en fait, une fois qu'on a trouvé, ça devient le motif, le mobile. Alors on dit, mais c'est non, c'est mon bonheur sur toute ma vie entière. Ça, Si je n'ai pas ça, moi, je dis, la vie n'a pas de valeur. Est-ce que vous vous souvenez C'est pour que dire que vous pouvez voir faire des choses de la bonne manière. Alors on se sait, tant l'homme que la femme, c'est la même chose. Mais vous avez remarqué, lorsque maintenant vous avez atteint, en fait, ce, ce mariage en question, pour lesquels vous voulez même tuer tout le monde à l'entour et puis même vous prendre vous-même, tout ça, il me faut, il me faut, Ah, sinon je vais me suicider. Bon, on te l'a donné. Trois mois après. Je n'en peux plus. Mais tu as atteint ton bonheur. Et maintenant, ce bonheur, tu ne le veux plus. Parce que quand tu le j'ai j'ai plus pourri, j'ai vu. Tout le monde dit, je deviens crocodile. Mais une fois, on t'a donné effectivement ce que tu avais, trois mois après. Pasteur, ça va pas. Je sais pas où je me suis trouvé. Ah Dieu, Seigneur, aide-moi, délivre-moi, bon, Seigneur. Oh. Donc sur la terre, il n'y a pas de bonheur. Non. Le seul bonheur que l'on a. Gloire à Dieu. Le seul bonheur que l'on a, mais c'est les Jésus de Nazareth. Nos... Vous l'avez. Vous ne plus jamais vous en débarrasser. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, Qu'il soit béni. Il t'apporte la joie. Il t'apporte la paix. Il t'apporte la consolation. Gloire à Jésus. Et cela chaque jour. Avec Jésus, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de dispute. Non. Oh, il est bon de la voir. Comme il a chanté, mon compagnon. Tous vos compagnons, les soirs, iront chez eux. Mais mon compagnon a tout temps resté avec moi dans toutes mes douleurs. Gloire à Dieu. Dans les moments les plus difficiles. Oh, oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est pour ça, hein. la voix trouvée. C'est un bonheur. Amen. Les autres choses deviennent tout à fait et sont nécessaires. Ah oui. En fait, les choses prennent leur sens réel quand nous l'avons d'abord. Alors le mariage devient un bonheur parce que j'ai lui. Quand ça ne marche pas avec ma femme, il est là. Quand avec mon mari, il est là. Donc je tiens. Vous voyez il, il, il, est, il est, plus important, très important, grandement important, que tout ce que nous avons. Oh, qu'il soit béni et glorifié. Donc, ah, donc chapitre 22 d'Apocalypse, effectivement, pour que nous puissions voir ce qu'il a dit, nous retournons cela. Donc, chapitre 22 d'Apocalypse, il nous dit, hum, le, verset, le verset, donc 7, il dit, et voici, je viens donc bientôt, nous avons lu verset, chapitre 1 avec verset 1, puis maintenant chapitre 6 verset, 6, chapitre 22, donc chapitre 1 avec verset 1, et puis chapitre le avec verset 6. Et si nos frères peuvent nous aider à que les micros tiennent bien, ce serait bien aussi peut-être que moi-même avec, peut-être vous vérifiez ici, si la chose est bien coincée, tout va bien. Alors, verset 6, la volée dit, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, donc, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles, de la prophétie de ses livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et, et quand j'ai entendu et vu, vous vous, vous souvenez, hein j'ai tombé, c'est comme ça que vous allez dans Jérémie, non Je tombais donc à, à, au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer c'était tellement fort vous voyez, c'est quand même extraordinaire comme les scènes saints nous montrent en fait les choses il faut que nous comprenions que et, et, il n'y a qu'un seul que nous devons adorer Amen. Non, pas une créature mais les créateurs Amen. Eh oui, mon frère et ma soeur. Et Dieu nous reprend vite, en fait. C'est quand même extraordinaire pour voir. Et nous aimons beaucoup le Seigneur Jésus-Christ dans sa façon de faire des choses. Et comment il nous a montré la manière d'agir, de, de faire quand nous devons servir Dieu. Comment et de quelle manière nous devons le servir. Me direz mes frères, qu'est-ce que je veux nous dire? Mais la Bible dit de lui qu'il ne s'est point arraché à, à être égal à Dieu. Mais il a pris la forme d'un... « Oui, monsieur. Alors, en tant que serviteur, comment il a servi Dieu ?« Je ne fais rien de moi-même. » La soumission. Ah oui. Et nous continuons. Alors, il dit... Maintenant, verset 9, il dit « Mais il m'a dit, quand je me posséde pour l'adorer, mais il m'a dit, « Garde-toi de le faire. » Voilà, des hommes, sont son service. Il dit, mais, il dit, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Voilà la direction qu'on nous montre toujours par de vrais messagers. Ah, c'est clair. Parce que quand un homme s'élève, même s'il a les dons le plus grand, il peut nous insister des morts, effectivement, et qu'il fait en sorte que les gens puissent le trouver le plus grand, le plus spécial, le plus ceci, cela, en se faisant des alloges, effectivement, faites très attention, parce que là, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas moi qui dis. La preuve est dans la Bible. Ah oui, le cœur profondément, peu importe, je l'ai toujours dit ici, frère, peu importe la taille de ministère que je peux avoir peu importe la grandeur de don que je peux avoir, que je peux parler les choses peuvent être criées mais mon frère et ma soeur ce n'est pas l'homme qui fait c'est celui qui est dans l'homme qui fait cela donc nous Dieu nous, nous demande à nous de pouvoir toujours voir au delà du voile ah oui fait que nous sachions, parce que le don ne se jamais donné par un homme. qui dit, je me donne les dons des guérison Je me donne les dons. Jamais aucun homme ne peut s'attribuer cela. Les dons viennent de Dieu. Donc si Dieu n'a pas donné des dons, tu ne peux rien faire. Les appels et les ministères ne viennent pas de nous. Mais ça vient de Dieu. Donc si Dieu n'a pas fait cela, ben, il n'y a rien qui peut se faire. Il dit, adore Dieu. mais Écoutez bien. Et il me dit, n'est-ce point le parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Vous voyez comme nous en avons parlé Ça se rapporte à quoi, effectivement Vous vous souvenez Quand il se lève et que le temps de la grâce est terminé, ah oui, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de pardon. Ah non, non, non, non, non, non, il n'y a plus de compassion. Donc, alors, à ce moment-là, dans la nature dans laquelle vous vous trouvez, ça s'empire encore, encore davantage, puisque Dieu n'étant plus, l'Esprit n'étant plus. Mais c'est Satan qui rentre en scène. Ah oui, le temps de la grâce, c'est cela qu'on appelle le temps favorable. Où Dieu a le regard là, puisque jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ces sangs, ces sangs, ce trône, effectivement. Ah oui, c'est cela, c'est pour ça qu'on on, on appelle ce temps le temps de la grâce. Le temps favorable à cause du sang. Et oui, ce sang, c'est le sang de l'alliance. Pas de n'importe quelle alliance, mais de la nouvelle. Nous le lirons, si Dieu le permet, pour que vous compreniez. Pourquoi on parle de nouvelle alliance Ah oui, parce que... Et qu'en est-il avec l'ancienne alliance Ah oui, oui, oui, il y a des choses qui sont importantes à pouvoir comprendre et connaître aussi. Mais nous continuons d'abord aussi. Alors il dit, mais celui qui est donc injuste soit donc injuste, celui qui est donc suyé se suit encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave, heureux ceux qui lavent, pardon, leur robe, en fait d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. Gloire à Dieu. C'est ce que nous avons pu voir l'autre fois, vous vous souvenez? Ah oui, je sais pas si vous vous souvenez. La vision que Dieu m'avait accordée de pouvoir avoir, vous vous souvenez? Amen. Hein, où ce peuple, effectivement... Ah, vous vous souvenez, non Amen. Eh bien, c'était une ville et les portes étaient Que Vous vous souvenez encore Amen. Mm -hmm, Dieu soit béni. Allez, mais ben, qui donc, ils n'a pas les portes dans la ville Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres. Vous voyez, c'est cela. Aussi, l'idolâtrie est quelque chose de pire, en fait. Mais Les gens ne se rendent pas compte, effectivement, de la taille qu'un l'idolâtrie, effectivement, parce qu'une des tribus a été retranchée à cause. de C'est la tribu des Danes, je pense. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous souvenez encore. Euh, l'idolâtrie. du Seigneur, notre Dieu, dans Exode chapitre 20, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Il a dit, bien, il a dit, mais, mais, mais tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime être aimé, aime vraiment être profondément aimé. Et il veut toujours être le seul. Tu ne peux pas l'associer à d'autres, effectivement. C'est pour ça qu'il il, il, il les reprend, il châtie, tout ce qui sont à lui. Mm -hmm. Quand nous commençons à le plus loin, alors il est fou et vient, pour nous ramener simplement à pouvoir nous positionner dans cela. Alors il dit ici, si. Il dit donc ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque. Écoutez bien, quiconque aime et pratique le mensonge. Mais vous savez, frères et sœurs, je vais continuer. Vous savez, frères, c'est pour ça qu'il faut toujours prêter attention. Frères, c'est dans la Bible. Il dit donc quiconque aime et pratique le mensonge. Qu'est-ce que c'est que le mensonge Le mensonge, effectivement, c'est le contraire de la vérité. sanctifie les par ta, ta parole et la vérité. Voilà le problème. On vous prêche l'évangile. Oh non, toujours. Non, il a dit, c'est parce qu'il a dit. Non, non frère, l'évangile te dit ça. La parole te dit ça. Mais toi, tu, tu ne veux pas ça. J'ai appris, vous savez, vous pouvez me détester, mais j'ai appris... Et comme on dit, et que maintenant, bon, l'autre là, je savais que, mais en fait, que les gens adorent maintenant publiquement William Branham. Et qu'effectivement, qu'ils se font baptiser même au nom de William Branham. Et que, oui, ils se marient au nom de William Branham. Donc, tous ces. Alors quand on leur parle de Jésus, ils disent non, le temps de Jésus n'est plus là, c'est le temps de William Branham. William Branham est, est le nouveau, en fait, je pense que dans ce qu'il est en train de raconter. Mais, j'ai dit, mais tout ça, c'est normal. On doit arriver à ça. Mais oui, mais qui sont ceux qui sont les auteurs de tout ça Mais ce sont les prédicateurs. Ils ont tellement fait des citations, sous citations, sous citations. Les gens m'en veulent pour cela. Mais ces citations, vous forment un autre Dieu Bien sûr, qu'est-ce qu'on qu qu nous dit? Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais Frère Branham devient Dieu, en fait. Les pauvres, il n'a pas voulu ça. Il s'est battu toute sa vie pour qu'on puisse pas le mettre à cet endroit. Parce qu'il a, il a pleuré, il a même failli abandonner le ministère. Ce démon-là est toujours resté. Pour détruire quoi? L'influence d'un tel homme de Dieu. Mais oui, surtout Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Et son fils est venu maintenant, il dit que Frère Branham, et c'est les saintes. Vous savez, tout un tas de choses. Oui, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est. Mais, mais, mais ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on on arrive encore davantage Oui, qu'il se fâche, que vous vous fâchez, ce n'est pas mon problème. J'ai été envoyé pour prêcher, seulement la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui se passe maintenant Ce que, écoutez, c'est le ministère des bandes. Moi, moi je n'ai jamais vu dans les scènes d'écriture où il est parlé que Dieu a envoyé des bandes pour pouvoir prêcher. Même si vous pouvez quand même me détester. Asseyez-vous un tout petit peu et dites, bon, c'est monsieur, il est, il est embêtant, mais réfléchissons un peu. Où est-ce que Dieu peut envoyer une bande pour prêcher Dieu envoie des hommes. Amen. Donc, euh, c'est le ministère de Bande. Non, le frère a prêché, et eh bien, donner aux croyants qu'ils puissent écouter à la maison. Mais quand nous nous rassemblons, laissons le Saint-Esprit maintenant Amen. nous parler. Amen. Non, dans l'église, évidemment, oui. Vous voyez, vous devenez un peu silencieux et dans, dans les églises, effectivement, non, non, non, non, on ne prêche pas, on fout un bouton. Bonjour, euh, frère, euh, frère Neville. Ce matin, il fait beau chez nous ici, mais tu es au Congo, à Kinshasa. On ah, ce matin, chez nous, à Kentucky. Et, mais frère, réfléchissons un peu. Alléluia. Mais frère, Neville, il n'est pas là. On lui dit bonjour ici. Mais c'est, mais, mais c'est comme, ne vous fâchez pas. Mais c'est comme, et c'est ma, ma bonite, il ici, oui. Parce que, vous vous souvenez, non? C'est, c'est, c'est prédicaté. Il dit oui, c'est ta bonite, qui est dans ton église, là. Parce que c'est comme ça qu'il avait écrit dans Il dit oui, et j'ai fait, j'ai fait des fouilles, je sais qu'il est dans ton église. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dit, ah là là qu'est-ce qui s'est passé C'est que Branham euh, Tabernacle, pas autre part, Branham Tabernacle. Deux Congolais, toujours eux, enfin bon. Ah. Ah. Ah. Oh. C'est la souffrance. Ils ont quitté le Congo. Prendre l'avion, frère. Je ne sais pas s'ils étaient en stop quelque part, mais jusqu'où Dans les Branham Tabernacle. Bon, tout le monde peut aller quand même voir l'endroit pour faire la Mais là, c'était dans un autre but. Quoi, pour venir se marier Ok, on peut se marier là-dedans. Que les pasteurs qui est là-bas célèbrent le mariage. Non. Nous voulons l'original. Quel était l'original Que frère Branham lui-même puisse bénir notre mariage. C'est là le problème. Mais frère. Notre frère Branham, il y a presque 50 ans, je ne sais pas combien d'années, 55 ans, qu'il est, il est au repos. Son cimetière, enfin, son, son, comment on dit son cimetière, son tombeau. J'ai été là, moi, votre frère. Je suis aussi un témoin. On ne peut pas dire qu'il il dit des choses. J'ai été dans la que je connais, j'ai été là-bas. Là où il a été enterré, j'ai été là aussi. Oui, j'étais là, j'ai même des photos. Dans sa maison aussi, mais c'est On dit ben tous partout, même. il faut je suis rentré, je suis arrivé là, frère. On m'a mené partout. Et vous savez, je vous ai raconté mon témoignage, non ah, oui. Comment cela s'est fait, évidemment. Et donc, ah, ah, et, et donc là où il était enterré, il y a même une pyramide, hein, comme vous savez, non Avec tout ça, la foi, jusqu'à ah, comme ça. Puis l'aigle. c'est Normal, il peut faire la pierre au comme il veut. Mais euh, c'est ce que. J'ai vu donc qu'il était enterré. Mais maintenant, les deux, la sœur et le frère ont quitté leur pays pour aller là-bas. Frère, même si vous dites qu'il il est mauvais, quand même, quelque part, réfléchissons. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Ils sont arrivés à l'église. Alors, euh, il y avait des invités. Pas bah, maintenant, on les avait fait appeler maintenant il faut qu'on bénisse le mariage. <rire> Voilà, frères et sœurs, le pasteur William Branham va bénir le mariage de notre. S'il y a une chose qu'on peut dire, c'est de la sorcellerie ou de l'osoterie, mais bien sûr que oui. Mais c'est. Demain, vous allez entendre, ils vont chercher à pouvoir me tuer quelque part. Mais frères et sœurs, vous n'allez pas quand même pas maintenant comme ça qui était qu catholiques, parce que vous faites encore pire. Frère Branham, il est mort. Comment un mort peut-il bénir ton mariage Alors comment C'est comme ça que les gens vont invoquer des morts pour dire que je veux que mon grand-père me parle. Il n'y a pas de différence. Alors, on s'est mis, il s'est mis, j'ai vu ça, hein? Dieu soit béni, parce que c'était... Dieu a permis de qu'elle puisse arriver à pouvoir nous, pour que moi, ça m'arrive aussi aux oreilles, pour que je puisse aussi voir la réalité, parce que sinon, ah oui, c'est vrai, je voulais l'ai ici, non Moi, je regarde toujours comment Dieu fait les choses. Ils se sont mis là-bas. Alors maintenant, les, les bénédictions, de là, on appuie sur le bouton. Tic Frère dit, ah, ce matin, nous sommes à un petit Il parlait effectivement parce qu'il dit, mais nous avons notre frère ici et notre sœur qui sont là debout pour qu'on puisse, euh, qu puisse prier pour leur bénédiction. Frère, avance Frère, avance. Sœur, avance La sœur, avance. Mais la sœur donc te disait qu'elle avance là. C'était la sœur Bloomberg ici, c'est pas comme ça, Bloomberg et la sœur qui s'avance ici, c'est Cabine. Bon, alors, s'il vous plaît, frère, soyons quand même sérieux. Frère Branham, il appelle la sœur Bloomberg. Toi, Cabine, tu t'élèves pour avancer. Même les diables qui vont intervenir, quand même. C'est vrai. Un frère, soyons quand même sérieux, c'est quand même vrai. Les diables vont dire, hé, hey, soeur Capine, c'est pas toi. C'est la soeur Bloomberg qui va se marier aujourd'hui. C'est celle que le frère Branham appelle maintenant. Eh oui, les gens me Et puis maintenant, <rire> on entend maintenant, est-ce que vous, vous acceptez, ah, c'est dans le nom de la dame. Et puis il dit, est-ce que euh, toi, frère, euh, lui c'était Mutombo, l'autre euh, c'était peut-être Jackson, je ne sais rien. Euh, est-ce que, euh, frère, frère Jackson, vous acceptez de pouvoir prendre euh, la, la sœur Bloomberg comme, euh, comme épouse Et, euh, frère Mutombo dit... <rire> Vous voyez, c'est vraiment comme la comédie. Frère, c est, c est, parce que vous pouvez dire, mais le frères, il n'est pas normal. Il dit, frère, réfléchissons un peu. Mais plus bas que ça. Encore dans les choses de Dieu, plus bas que ça. Tu es Moutombo. Et on parle des de, de, de Jackson. Écoutez les bandes. Et on demande à Jackson, c'est Moutombo qui répond. Et la soeur Bloomberg, est-ce que vous acceptez le frère Jackson pour, comme votre euh, euh, époux C'est maintenant, c'est vraiment Kabinga. Kabinga qui répond maintenant pour Jackson. Alors maintenant, en devant Dieu, devant les témoins, comme le frère Banam, je ne pas dire y a-t-il quelqu'un ici qui, qui, qui veut témoigner que euh, ce mariage, parce que bon, c'est que le frère Banham, c'est comme ça que c'est le bel mariage. Quelqu'un ici, peut-il se lever et dire que je suis contre ce mariage Effectivement, ainsi. Donc, on regardait dans la salle. Quand il posait la question, c'était à la congrégation de cette époque-là, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Bon, dans la salle, comme Capinga mouton il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils sont venus avec des... Mais c'est vrai, j'ai vu ça Il y avait que ceux qui sont là la compagnie. Qui allaient s'élever se lever, d'ailleurs Il n'y avait personne. Et puis, maintenant, bon, il dit, bon, on va maintenant prier. Bon, le frère Bonham a à pouvoir prier. Bon. Écoutez bien, et puis vous sentiez notre, enfin, que Dieu est pitié. Oui, ils peuvent m'en vouloir, il n'y a pas de problème. Mais frère, le frère Bonham, il priait pour le frère Jackson et la sœur Blombard. Mais alors là, on voit euh, euh, Motombo et Kapinga qui se mettent à genoux. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est si si à genoux, où ils se sont tenus, il rien. Et, et que le frère Barnum donc bénissait le mariage. Mais il ne bénissait pas leur mariage et bénissait le mariage du passé de Jackson et Bloomberg. Et puis que Frère Benham, il dit dans ce cas-ci vous êtes mariés. Et puis il se regarde maintenant. Et je sais pas très bien si j'avais vu la suivante comment ils ont fait. Mais bon. Puis ils sont donc partis, je pense, et sortant. <rire> heureux, pour ça, je <rire> heureux, Alors, il y a une sœur aussi qui, je crois c'était du Canada, une chose comme ça, qui était dans la même longueur d'onde que. Notre euh, bonita ici, donc Anne Laure. Et, et voilà cette sœur écrit quand même, parce que le, le frère là-bas qui a dit que c'est que ça c'est les plus beaux mariages donc c'est lui qui conduit, donc qui était donc responsable de Madame. Il dit c'est les plus beaux mariages. Ces hommes ici ont été ont été bénis par, par les, le prophète lui-même. Ah, si vous savez les commentaires qu'il faut. Je reviens ici. Vous savez les commentaires, le prophète lui-même, lui-même, lui-même. C'est pour voir à quel degré de folie. Les gens nous détestent, pensent du mal de nos frères, mais le diable les a tellement lavés les cerveaux. Frère, soyons quand même un peu des hommes spirituels, Comment William Bonham qui est décédé. Alors maintenant, la sœur effectivement, qui dit « Mais comment ça se passe des choses comme ça, Bonham ?»« Oui, quand elle a dit ça, les pasteurs, là, il a commencé à lessiver la sœur. »« J'avais découvert. »« Tu te prends, toi qui, toi, toi, toi, toi, sœur ici, tu te souviens à l'époque, tu étais une païenne. »« J'ai dit, mon frère. » Mais ta soeur, elle était païenne, mais Dieu, maintenant elle est fille de Dieu. C'est pas parce qu'il a fait quand même que comment qu'on peut faire ça. Oui, tu étais païenne, tu te souviens comment tu étais, je te là, comment Tu te connais d'ailleurs. Il a commencé ça ?« Tu te souviens je dis, oh, oh, oh, quel esprit Ma soeur, même s'il était, c'était même prostituée à l'époque. Maintenant, elle est une fille d'Abraham. Je ne parlerai plus de sa prostitution. Maintenant, c'est une nouvelle création en Christ. Donc vous comprenez. Lui, il est allé là-bas commencer. Et la soeur a tremblé. Il dit, oui, d'ailleurs, des gens comme vous, quand vous ne croyez pas au prophète, vous n'irez pas au ciel. Comme si pour aller au ciel, je dois croire au prophète. Ce n'est pas écrit. Non, dans la Bible, ce n'est pas écrit. Je ne sais pas, il faut que je me trouve ici. Mais crois au prophète, tu iras au ciel. Ce n'est pas écrit. Le ciel n'est pas, pas le ciel du prophète. Le prophète, c'est un ministère que Dieu donne. Et c'est lui qui est le prophète du ciel, c'est Dieu. Donc je dois répondre aux exigences, pas de quelqu'un, mais des dieux. C'est ça le problème. Et alors maintenant, la sœur, il entend sa puis la sœur lui dit, mais il dit, bon, bon c'est vrai que vous me dites que j'étais, oui, j'étais comme ça, comme ça, j'allais passé mais Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a lavé. Et puis, bon, pasteur, comme vous dites, bon, je vous demande pardon, je vous ai blessé, mais je vais vous poser une question. Maintenant que vous avez euh, célébré le mariage, et que hein, le prophète, comme vous l'avez dit, il a béni ce mariage dont vous vantez, parce qu'il faut dire que ces gens, cette femme, s'il faut aller des loin, ils sont spirituels, effectivement. Alors, je vous pose la question, parce qu'après la bénédiction, il faut d'abord qu'ils aillent, enfin, après, ils aillent se faire enregistrer à, à, à la mairie, donc à la commune. Bon, les bourgoumens vont leur poser la question. Quel est le pasteur Ah oui qui a, béni votre mariage, pour que moi, je vienne aussi arriver à pouvoir acter. Ils vont lui dire quoi Que William Branham Mais William Branham, il est mort il y a 50 ans on va les arrêter, mais ils c'est de la folie. Comment vous me dire que William Branham a béni votre mariage hier, alors qu'il est mort il y a 50 ans Expliquez-moi. Vous voyez, vous frères et sœurs qui tout le temps vous fâchez, parce que bon, quand on touche là, parce qu'il ne faut pas toucher, sinon le frère, il est à Frère, expliquez-moi quand même. Ça, c'est vraiment la foi en Dieu Mais c'est de la folie, ça il n'y a rien des dieux là-dedans. Il n'y a pas... On peut... Vous pouvez écouter tout le monde. Vous n'irez nulle part. Donc, ouais, destination, ça vous ramène simplement à l'idolâtrie. On tourne là, frère. Quelqu'un qui est mort il y a 50 ans, il ne peut pas bénir ton mariage. Jésus est vivant. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Nous ne réalisons pas ce que la grâce que Dieu nous accorde pouvoir réellement aussi mais c'est vrai je sais pas vous dites alléluia gloire à Dieu mes frères c'est comme s'il y a un bloc en vous ça vient vous vous réjouissez mais ça pénètre pas parce que quand vous allez vous trouver effectivement avec eux, ah oui, votre pasteur, il est toujours contre, ah, ah oui, hein. et si vous, vous ne parlez pas du prophète des messages, si vous ne prêchez pas le message, il prêche pas les message, vous aussi, ah oui, et si vous ne croyez pas le message, vous ne pas, vous serez pas, pas l'enlèvement, ah oui, hein, ah oui, hein, vous-même ici qui êtes assis ici, moi c'est ah oui, hein, ah oui, puis vous commencez à commencer à penser, ah oui, le frère, c'est vrai, le prophète est le seul prophète, frère et soeur. Mais ici, vous dites Alléluia, même Seigneur on voit. Mais quand vous sentez, l'aveuglement vient. Mais c'est la vérité que vous devez défendre, frère. Il dit, mais ce n'est pas possible, c'est l'idolâtrie pure et simple. Mais frère, frère, le diable, il est malin. Alors, nous continuons rapidement ici pour ne pas vous. vous le verset, euh, verset donc. Euh, voilà, nous voilà, verset 15, on a dit. Dehors les chien, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous avez compris, non voilà, parce que et, et, la vérité n'est que la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, verset 16, il dit, il se dévoile maintenant, il dit, moi Jésus, pas quelqu'un d'autre, moi Jésus, j'ai envoyé qui voilà. pour vous attester ces choses où c'est Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Est-ce que vous comprenez donc et il n'y a qu'un seul Dieu il s'est maintenant révélé qu'effectivement que le seul Dieu là c'est lui c'est pour ça que j'aime notre Seigneur Jésus Christ mon frère et ma soeur Alléluia dans Jean chapitre 17 il a dit quelque chose de tellement si merveilleux, dans sa façon de pouvoir faire les choses, effectivement, il, et c'est là qu'il nous a montré aussi comment un serviteur peut se tenir dans les choses qui concernent celui qui l'a envoyé. Il dit ceci, Jean 17, et je pense que c'est cela, nous pouvons les lire, effectivement, aussi, et si Dieu nous accorde le temps, Jean chapitre 17, il ah, dit ceci, voilà. Hmm. Voilà. Verset 4. Il dit Je t'ai glorifié sur la terre. Ça veut dire que il n'a pas cherché une gloire pour lui. Non, non, non, non, non, non, non, non. J'aime cela. Il a cherché la gloire de celui qui l'a envoyé. Ce que nous pouvons remarquer aussi, frères et sœurs, quand. Nous regardons aussi cet homme ici, William Branham, dans son ministère. Cet homme a aimé le Seigneur Jésus. Il n'a pas cherché à pouvoir... Non, c'est vraiment quelqu'un, un véritable serviteur de Dieu. Un prophète, et c'est vrai. C'est vrai. Mais le problème, c'est ce que les Branhamistes... J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, je le répète ici, c'est moi qui parle la responsabilité. Je le répète, je le dis, j'ai dit, le branamiste n'iront jamais dans l'enlèvement. Amen. Je le répète encore. Amen. Les branamistes n'iront jamais dans l'enlèvement. Frère, prouve-le-moi dans les Saintes Écritures. Mais c'est clair. Qui sont ceux qui iront dans l'enlèvement Mais ce sont ceux qui sont aussi dans le corps de. Voilà. Mais eux, ils sont des branamistes. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que Dieu a toujours dit effectivement que on doit sortir de toutes les organisations en fait. Les pentecôtistes, les baptistes, effectivement. Parce que chacun se réfère à sa divinité, si vous voulez bien. Nous ne sommes ni pentecôtistes, ni baptistes, ni. Non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des disciples de Jésus le Christ. Alléluia. Nous connaissons qui est Jésus et qui il est pour nous. Nous marchons avec lui. Seul. Vous savez, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous savons d'où, de qui est-ce que nous sommes donc nés. Parce que nous l'appelons notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas vrai? Alors il dit J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé! L'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'aime beaucoup, vous savez, quand on lit cela, c'est quand même quelque chose de glorieux, de merveilleux. De dire à celui qui l'a envoyé, que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Frères et sœurs, la question doit savoir, toi... Qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir te donner aussi pour faire? Nous savons que dans ce monde dans lequel nous sommes, Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu notre Seigneur n'a pas fait d'erreur à t'appeler toi, ma soeur, à t'appeler toi, mon frère. Ce n'est pas une erreur. C'est pour ça que même si les gens te traitent des déchets, il n'y a pas de problème. Amen, oui. Amen. Amen. Oui. Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant toi, frère, toi, sœur. Les défauts, amen. <rire> nous l'avons. Amen, amen. <rire> Mais nous l'avons, nous avons ces, ces dieux qui façonnent, en fait. Oui. C'est lui qui s'est taillé en fait. Parce que si nous n'avions pas de défauts, nous n'allions pas apprécier l'œuvre de Dieu en nous. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens, il dit, mais je ne suis pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour les justes. Donc effectivement que c'est cela que nous pouvons apprendre Seigneur Jésus, c'est là que la reconnaissance et l'adoration montrent, Seigneur mon Dieu, j'étais ceci, j'étais cela. Mais ce que tu as fait, même dans mon état, tu m'as quand même aimé. Parce que tu vois la différence. J'étais colérique, j'étais ceci, ce, cela. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Les gens n'en pouvaient plus avec moi. Mais quand toi tu vins dans ma vie, tu as changé ma façon d'être. Alors, là, quand tu pries, tu t'occupes même pas de ce que l'autre qui est à côté de toi va penser ou dire. Non, en fait, tu parles à quelqu'un que tu connais. Tu, tu es reconnaissant à cette personne. Pour ce qu'il a fait en toi. Même si quelqu'un dit, regarde là comment il est. Tu te regardes et dis, Seigneur, je sais ce que j'étais. Ce que tu as, tu as fait en moi. Comment je ne peux te remercier, Seigneur Quelle est cette chose qui pourrait me séparer de toi aujourd'hui Tu ne dis pas cela pour répéter une part de l'Écriture. Non, au-dedans de toi-même. Parce que Dieu aime un cœur sincère. Il parle sincèrement, effectivement. C'est ça que Dieu veut. Il n'a pas besoin de formules que tu veux sortir, non. Je dis que ton cœur à toi lui parle. Il dit ici. Il dit, mais Seigneur, c'est ce que tu as fait de moi. Et chaque jour qui passe, mon soba, je vois comment tu me transformes. Et je te remercie. Ça, c'est une reconnaissance du plus profond de la personne. Et cette personne-là, il sera tellement attaché à celui-là. C'est comme cela que vous remarquerez très bien que dans les Saintes écritures lorsque le frère avait fouillé, il s'est caché quand il était donc mort on s'est venu, vous vous souvenez parce que le frère s'était caché les soeurs très tôt matin là, avec des aromates il n'avait même pas peur effectivement qu'il y ait des soldats là-bas qu'il y avait une grosse pierre effectivement mais déterminé dans que Dieu le bénisse déterminé dans c'est pour ça frère et sœur je dis le diable il est il est vraiment diable parce que une sœur quand vraiment elle est touchée qu'elle aime Dieu vous pouvez voir quand même bon ça c'est un peu quand même dans, la plupart du temps dans les églises des grands nombres ce sont souvent des sœurs ah oui, oui, oui, oui. Les frères aiment toujours, et je vais prêcher. Je, ce sont toujours... des Tu ne verras jamais une soeur qui va dire, hey, non, non, non, ils sont toujours là pour arranger, pour nettoyer. Mais les frères... Oh Parce qu'ils voient, c'est un frère qui se met des bouches, Je suis capable, je suis capable. Mais tu ne sais pas comment Dieu a fait avec cette personne-là. Toujours, oh, il, comme il dit, moi je peux être... Mais, dit, Mais quand on va te mettre, tu vas faire quoi Vous savez, le grand problème, mon frère, c'est de pouvoir accepter la soumission aussi. Et Le respect.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 il n'y a pas un qui peut dire, non, mon Seigneur, je suis à ma place ici, aide-moi pour pouvoir te servir comme frère, quand même. Je... Vous me supportez Amen. Frères et sœurs, dans ce corps que vous voyez, imaginez que ça c'est seulement la tête, vous allez fouiller, non Une tête qui est ici. Rien que la tête. C'est... c'est oh non, cette église, oh non. il y a toujours une tête là, boule là, qui... Oh, on ne voit ni les bras, ni rien. Il on fouille. Mais quand vous voyez les bras, ça oh, gloire à Dieu, c'est un homme normal. S'il n'y a pas de doigts, c'est un problème. Ça veut dire que chaque, chaque organe est important. Et à sa place, accepte que tu es droit, accepte d'être droit. Pas seulement je vais être l'œil. Non Tu es droit, agis en tant que droit pour l'amour de Dieu. À ta place, là, des doigts, fais le maximum. Amen. Ne dis pas, il faut que je sois la tête, fais le maximum. Non, je suis doigt, je fais mon maximum en tant que doigt. Dieu va te récompenser. Amen. Et oui, c'est toujours les frères qui n'aiment pas écouter. Il veut toujours être la tête, la tête. Mais frère, tu es les doigts, fais les doigts. Et les soeurs, c'est ah, toujours gloire à Dieu. Le pasteur a dit Alléluia. Le frère a dit, le pasteur a dit, ici c'est chez moi. Hein. Tu écoutes moi, pas le pasteur. Moi ici, je suis ton mari, tu dois être soumis à moi. Mais quand même, nous tous on, peut, on doit se soumettre au pasteur quand même. Je suis ton pasteur. C'est comme ça qu'ils sont. Les oui, ils sont ici gentils, hein. ils écoutent effectivement quand on rentre à la Mais c'est vrai. La sœur veut faire comme le, la parole est sortie. Non, pourquoi t'as Bon, moi, je ne vais pas comme ça. Il dit, mais les pasteurs, nous avons entendu... Non ah. Pasteur, oui, pasteur à l'église, mais ici, je suis tombé... Les sœurs souffrent aussi. Hein. Ah. Ils disent pas, on ne passe pour poser leur mari. C'est comme cela. Parce que si ils parle un peu, on va dire, oh, elle dit, bon, on ne dit rien comme ça. Mon mari, elle va à la maison, elle souffre, elle veut prier. Non Aujourd'hui, tu exagères trop. Maintenant, va me faire la lessive. Mais j'ai fait la lessive. Bon, va chercher les chaussettes. Ah. Mais j'ai fait les chaussettes. Bon, les chaussures, ils sont où ah, c'est ça, c'est ça le problème. Mais oui, frère, vous, vous, vous ne regardez pas de la bonne manière. Et pourquoi je dis que les frères, quand ils sont des, des, des chiens, non, non, non, les filles de Dieu, elles sont précieuses aux yeux du Seigneur. Amen. Hmm. Ah oui, c'est la vérité, frère. C'est ça le que combat. Dieu, que Dieu nous aide. Que nous sachions apprécier, parce que c'est comme si les prophètes étaient venus pour montrer que euh, les, les femmes sont des torchons, de ceci et de cela. Non, non, non, non, non. Parce que c'est quand même par la femme que le Messie est venu. Ah, oui. Montrer que Dieu n'a pas eu à un pouvoir un traiter. De... Non, non, non, non, non. Ce sont des filles d'Abraham, filles de Dieu, que Dieu aime effectivement aussi. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que Dieu parle aussi de l'épouse. C est, c est, vous ne voyez pas bien Il faut bien voir. Parce qu'il il a bien dit, une épouse a les principes de santé, c'est-à-dire soumise. Vous direz, mais frère, tu exagères. Je n'exagère pas, il a fait la relation entre mari et femme pour montrer les caractère qui est doté dans une fille d'Abraham. Elle s'est soumise, effectivement à la parole de Dieu. Il dit, mais toi aussi Marie, donc corps. Oh mon Seigneur, et puis bon, qu'on on puisse arriver. Mais c'est vrai. C'est là, et Le grand problème vient toujours par des frères. On termine la réunion, effectivement, c'est le frère qui t'appelle. Bon, soeur, allez, venez. Comment ça va vous avez, vous avez comment vous avez senti la prédication du pasteur <rire> Frère, mais, comment sent-il Comment Mais cela n'a pas été prêché. Vous voyez pas que les prophètes n'ont pas été élevés <rire> Ah bon? Oui, oui, parce que eh, il n'y a eu qu'un seul prophète, qu'un seul messager. Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne voyez pas tellement que. Eh, eh, on veut nous éloigner du prophète. Mais il nous éloigne du prophète pour nous ramener où? Parce que, parce que vous savez, sans le prophète, il n'y a pas de lumière. Allez, ah! Oh, le prophète est lui-même devenu la lumière. Vous voyez, c'est ça, ça travaille dans leur cœur maintenant, vous savez, parce qu'ils vont essayer de pouvoir trouver, pouvoir, parce qu'ils reçoivent un peu la sœur-là qui est comme ça, alléluia, parce que c'est souvent la sœur qui se donne, qu'on veut un peu essayer de pouvoir un peu tirer à côté, c'est vrai ma soeur. tirer un peu à côté pour dire que je vais en faire un disciple pour commencer à être maintenant, alléluia à moi. C'est ça, voyez-vous, c'est ça le problème qu'il faut que vous compreniez, effectivement. Or, quand une fille d'Abraham est touchée par la parole de Dieu, frères et sœurs, elle peut faire des choses extraordinaires. Ah, si on peut vous rendre des témoignages. Parce que souvent, la plupart du temps, les gens n'ont pas de comment Dieu lui-même a eu à utiliser aussi de sœurs Oui, monsieur Oui, madame. Vous, vous savez, vous connaissez la référence à Zouzastrit. À Vous connaissez euh, Azusastrit Azusa Azusa oui. Bon, je veux que vous ne quelque chose que vous n'êtes pas bien. Saisie. Quand on parle aux astrites, on se souvient effectivement de l'effusion du Saint-Esprit. Bon. Mais je veux que vous compreniez que l'effusion du Saint-Esprit n'a pas commencé là, parce que William Seymour, quand le Seigneur l'a utilisé, ils étaient d'abord dans une maison chez eux. Vous suivez Merci. Alors, c'est pour ça qu'il est nécessaire que vous compreniez comment Dieu veut, parce qu'il ne faut pas mépriser ce que Dieu lui ne méprise pas. On doit respecter Dieu dans sa façon de faire, effectivement. S'il a créé une femme, d'ailleurs, quand Dieu a donné l'homme à la femme, c'était la meilleure des choses. Dieu n'a pas dit je te donne un déchet quand même. Est-ce que vous comprenez oui, parce que euh, souvent le problème, c'est que quand on veut se passer, voilà, ils vont dire, oh les frères, ils vont... non, non, non, nous plaçons les choses à leur place selon les saintes Écritures. Pensez-vous que Dieu peut se dire, ah, je, je, je, je, je, je il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui donner un déchet. Parce qu'après vous allez me critiquer, Mais je vous pose la question quand même. Dieu du ciel, il ne veut pas dire, je vais donner un déchet. Non, il va donner à l'homme la chose qui est, est meilleure. Pour Dieu et pour l'homme. C'est vrai ou pas? Vrai. Parce que d'abord, il faut que nous comprenions est les temps hein, que dans la création, comme on a toujours eu à pouvoir dire que la femme n'était pas la création originelle, Je vous ai montré que c'est faux et que la femme était bien dans la création originelle. Bon, les balamistes vont me tuer, il n'y a pas de problème. Mais la Bible est claire. Oui, c'est 100% vrai. Parce que si elle n'a pas été la création originelle, alors elle vient d'où Vous qui voulez me mettre des marteaux dessus, j'en sais rien, avec des clous, j'en sais rien. Mais il vient d'où Voyez-vous, c'est ça le problème, frère. Au lieu de pouvoir retourner à la source, comme on nous a toujours enseigné, vous n'avez pas vous Dans la, la brochure, on a dit ceci. Ce n'est pas dans la brochure qu'il faut se référer. Parce que c'est lui qui a prêché, le messager. Il avait toujours... Qu'est-ce qu'il a dit <rire> Voici notre... Et que voilà. Alors, qu'est-ce que l'absolu dit Parce que là, il fait taire de monde. L'absolu, qu'est-ce qu'il dit dans la création originelle. Nous relisons vite, puis nous retournons de l'autre côté là-bas. Dans le livre de Genèse, je pense que c'est cela, oui. Euh, c'est cela, oui. Le mmh. de Genèse, je pense au chapitre 4, je pense que c'est cela, chapitre 4, ou chapitre 5. Et Voilà, chapitre 2, aussi, c'est... Voilà. Donc, Genèse, chapitre 2, chapitre 1, d'abord, je ne sais pas, chapitre 1, je pense, oui. Oui, c'est ça, chapitre 1, Genèse chapitre 1, et puis... Je vais c'est chapitre... Euh, et voilà, Genèse au chapitre 1, le verset euh, 25. Dieu fit les animaux de la terre, c'est la création, hein Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce...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 Verset 27. C'est la Bible. Hein? Dieu créa l'homme à son... Il clarifie bien. Hein? Je l'aime beaucoup notre Dieu. Il est toujours clair. Et puis, il est créa à l'image de Dieu. Je répète encore. Dieu créa. Donc, ça c'est la création originelle. Dieu créa à son image. il créa l'homme. Donc, l'homme était la création originelle, non Dieu créa l'homme à son image. Il est créa, donc cet homme dont on parle dans la générale, il est créa à l'image de Dieu. Et puis il dit, il continue de dire, il créa. L'homme et qui la Et la femme. Amen. Mais c'est pas que euh, il pas, non. Il a créé. Donc, l'homme a été créé, la femme aussi. C'est la, la création originelle. Comment vous pouvez me dire que la femme n'était pas Ah, frère et sœurs, On va arracher de la Bible, que la femme n'a pas été dans la création originelle et ceci et cela. Non non non, elle est bien là. Ah, la Bible nous le montre clairement que. Et puis verset 26, 28, il dit Dieu fait quoi? Est-ce que vous, vous voyez frères et sœurs? Je veux que vous compreniez ces choses. Elles sont nécessaires. Nous sommes dans Genèse chapitre. 3. Ah. Pas dans le chapitre 2, Amen. chapitre 1, Amen. où la création a commencé. Le premier jour, il créa. Le deuxième jour, quoi, Donc, tout ça, c'est ce qu'il a créé. Dieu dit que la lumière soit. Et c'est Dieu se paraît à la lumière de la ténèbre, effectivement. Et Dieu, vu que cela a été bon. la Bible, frère, c'est la parole de Dieu toujours dans la continuité, il créa l'homme. Et l'homme qu'il avait créé, il dit, mais il crée. j'aime Dieu, la Bible est bonne, elle est claire. Il créa l'homme, et il créa la femme. C'est écrit ici. Dieu, il créa l'homme et la femme. Il a crié, parce que bon. Et puis il dit ici, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Mettez plié, remplissez la terre et susciter à à cela et dominer sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et voici, et voici. Maintenant, on arrive au chapitre 2. Nous voyons maintenant. Euh, Dieu est grand. Dieu est bon. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais je voudrais simplement que vous voyez la bonté de Dieu, la beauté, la, la parole de Dieu, elle est glorieuse. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Il faut que l'auteur nous prenne pour nous faire entrer dans les Écritures pour que nous puissions voir clair. Nous avons besoin de lui. Regardez bien, chapitre 2. Le verset... Euh, c'est vrai que... Euh, <rire> je vais quand même lire ici. Ah Le verset 4, le verset 2. Je vais lire un tout petit peu, hein voici donc les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore car l'éternel Vous avez... est-ce que vous comprenez il avait dit ici dans les scènes d'Écriture chapitre Genèse que la terre produise il a donc parlé de la sémence puis il a dit que chaque sémence produit selon... Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, en parlant, donc, la sémence était traitée. Est-ce que vous comprenez Et ici, elle est comme bon. On nous clarifie en fait les choses par là-dessus pour qu'on nous comprenne. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'aura pas le temps beaucoup. plus, Je vais conclure vite dans Jean 17 parce que je vais vous laisser si Dieu le permet. Écoutez bien, ici on nous dit, voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit la terre, vous suivez Amen. Et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Aucun arbuste. Quand on parle d'arbuste, effectivement, c'est que ça... Est-ce que vous suivez? Amen. Et aucune herbe de champ n'est germée encore. Vous avez dit c'est germé. Nous l'avons vu ici avec la pluie de la première et dernière saison. Amen. Amen. On a enfoui la sémence dans la terre. La germination, c'est quand la pluie est tombée. Alors à ce moment-là, la sémence commence à pouvoir germer. Germination. Elle sort. Donc, quand il a crié, il a parlé, il a parlé, effectivement, tout était là-dedans. Mais il fallait maintenant que cela soit aussi... C'est ça, c'est cela. Alors ici, est-ce que vous suivez Amen. Maintenant, on nous dit, aucune herbe de champ n'est germée encore. Car l'éternel Dieu, il est, il est vraiment merveilleux. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait quoi Pleuvoir, c'est... Voilà, est-ce que vous comprenez Genèse 1 et puis Genèse 2. Est-ce que vous comprenez il a dit la semence était en fruit, mais ce n'était pas encore sorti. Il fallait qu'il y ait une germination. Est-ce que vous saisissez Amen. Alors il dit ici, car il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Donc cet homme que Dieu avait donc créé était un homme esprit. Bien sûr que oui. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu n'est pas naturel. Non. Dieu est esprit. Amen. Bien sûr, bien sûr, cest à que c'est pour que vous compreniez que c'est la vérité. La femme était bien la création originelle. Et là, cet homme était esprit. Amen. La preuve, nous le lire. Il dit bien parce qu'il dit, mais et, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'arrosée quoi. C'est pour ça qu'au temps de Noé, ils ne peuvent pas croire qu'il y avait une pluie parce qu'ils n'avaient jamais vu la pluie. C'était seulement l'arrosée. Verset 7. L'Éternel maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Formant l'homme de quoi Ah, maintenant l'homme devient visible. Ah oui, oui, oui, c'est vrai, il était d'abord esprit. Amen. Maintenant, il devient visible pour travailler. Amen. Alléluia. C'était donc l'homme dont on dit que l'homme et la femme Amen. dans un corps. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. C'est 100% vrai. Amen. Vous voulez la preuve? Genèse chapitre 5. Alléluia. Genèse chapitre 5. Voici, verset 1, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. Et il est fille à la ressemblance de qui? De Dieu. Verset 2, il dit. Il créa l'homme et qui? Et la femme. Et il fait quoi? Il est béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il les appela du nom de qui? Voilà. C'est ça, cet homme-là, mon frère. C'est ça, c'est ça, frères et sœurs. C'est important que Dieu soit béni. Amen. On ne peut pas rentrer dedans, mais c'est important que vous compreniez, frère. On ne peut pas se tenir là Non, il faut que vous compreniez d'abord la chose avant. Afin... C'était nécessaire. On peut pas traiter des sœurs de chien. Non! Amen. Ils sont pas des tensions. Non! C'est des filles de Dieu, frère. Amen. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, il sait ce qu'il fait. Parce qu'on peut dire, oui, mais les saints qui tout nous démontrent effectivement que c'est 100% vrai dans la création originale. On a vu bien, hein, puis comme on a vu de, le corps, puis c'est normal maintenant qu'il sépare parce qu'il faut qu'il y ait une multiplication. Amen. Dieu est sage, mon frère, mais bien sûr que oui. Il a un ennemi, il faut aller multiplier. Bon, dans l'esprit, on ne peut pas multiplier quand même. Alléluia. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui. Et c'est pas pour rien qu'il a fait homme, femme. Mm -hmm. Enfin, vous comprenez. Dans nos, retournons dans Jean 17. On laisse là ce côté-là, effectivement. Enfin, fait, c'est pour que vous soyez convaincus. Parce qu'on va vous dire Ah, et frère, il vous tremble. Les prophètes a dit il n'était pas la création originelle. Et puis, vous commencez à trembler. Frère, je préfère trembler à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit une chose Que, que tout homme soit reconnu pour. Que Dieu seul soit reconnu pour. Et Dieu c'est la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est important que vous soyez instruits dans les choses de Dieu pour que vous puissiez glorifier Dieu de ce qu'il a fait de vous et ce qu'il attend effectivement de vous en fait c'est nécessaire jean 17 nous allons terminer par là jean chapitre 17 que nous lisions tout à l'heure Regardez, parce que nous devons arriver à quelque chose et puis nous allons prier. Puis je vais vous laisser partir. Jean chapitre 17. Que Dieu soit béni. Vous savez, nous prions pour que Dieu nous aide. Afin que nous puissions avoir beaucoup plus de temps. Vous savez, nous soupirons à ce que nous puissions avoir de moments, prier pour que le Saint-Esprit, oui, frère, l'Esprit du Seigneur descende et remplisse le cœur. Parce que là où se trouve la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur y yeah. est. Donc, nous aimons nous la grâce, c'est qu'il puisse s'aimer la séance. qu'il puisse arroser maintenant, pour que nous puissions l'adorer. Oui, frère, ça, nous allons l'expérimenter aussi, parce que nous le désirons, nous sommes attachés à lui, c'est pour ça qu'il nous parle. Pour que toutes ces choses-là, parce que ce qui, ce qui empêche que l'Esprit puisse agir en vous, c'est tout ce que vous avez reçu là, qui combat toujours quand la vérité vient. Et vous, vous avez des gens qui sont dit, nous avons fait 150 dans le message, mais en fait ils ont à avalé des, des tout et n'importe quoi. Ils ne savent pas où ils en sont effectivement. Le Saint-Esprit va atterrir où Ils connaissent le Saint-Esprit, c'est parce qu'on en a prêché, mais l'expérience ils n'en ont pas eu. Nous avons besoin de l'expérience. Je parlais d'Azouza, je reviens, puis je je disais, fait, pour que vous puissiez voir que <rire> Dieu, comment il fait les choses. Donc c'était donc là qu'il a eu à pouvoir euh, euh, faire vraiment la, la, la, les fusions du Saint-Esprit, effectivement, dans cet endroit où se trouvait, donc, dans leur maison, de, euh, là où se trouvait, donc, euh, William Seymour, avec la congrégation. comment ils ont commencé, on n'a pas le temps de pouvoir expliquer. Mais c'est toujours important que vous compreniez, parce que dans cet âge nous vivons, nous en avons vu, non nous en avons vu. Pourquoi nous parlons de William Seymour Parce que euh, on a toujours prêché en disant euh, la, la justification, c'était Luther. justification, on connaît les noms de Luther. Et puis la, la sanctification, on connaît les noms de John Wesley. Vous vous souvenez J'étais en train de méditer. c'est dans la chambre où je méditais. Je vous l'ai dit l'autre fois, si effectivement, Dieu m'est témoin. Et je méditais, je lisais, effectivement, parce que nous allons voir dimanche réunion. Et tout d'un coup, au Dieu que je sers mes témoins, je disais cela. La présence du Seigneur devait tellement, je le répète encore plus haut, tellement puissante que j'étais assis, j'ai quitté la chaise où j'étais, je me suis mis à genoux, je me suis incliné. C'était tellement puissant et fort. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me parler. Vous, quand il s'agit de justification, vous parlez de Luther. C'est vrai. Sanctification, John Wesley. Mais pourquoi quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit, un point d'interrogation c'est ce que nous a toujours Dieu peut-il utiliser un homme seulement pour la justification et puis pour la sanctification et arriver au baptême du Saint-Esprit sur le vide hein vous vous souvenez je vous avais invité pour ici, hein, ce bas là qu'on a prêché pour arriver à pouvoir voir effectivement qu'est-ce qu'il en est parce que c'est pas possible que ici nous ayons une justification lutère. Là, nous ayons sanctification de John Wesley. Et ici, on parlait pas de saint Mais ce pas appelé comme ça. Dieu doit avoir utilisé quelqu'un. Si ici il a utilisé quelqu'un, les trois étapes, il a quelqu'un. Ici aussi il dû avoir quelqu'un. C'est là qu'il nous a montré que là, c'était William. C'est moi. Et c'est par cet homme-là que le fusion. Et tous les hommes, tous les prédicateurs, y compris William, Branham, tous, ils savent Azouz Street, c'est que ça veut dire le baptême du Saint-Esprit avec William Seymour. Or, bon. oh, c'est quand même un événement d'une importance capitale. Pour ceux qui se posent des questions, mais pourquoi cet homme, toujours, il nous ramène, c'est quand même un événement capital. Son importance est capitale. Pour quelles raisons Le ministère de William Adam, c'est la restauration. Pas du baptême du Saint-Esprit, de la parole. Mais, on sait dans les saints Écritures que la lettre tue. Et c'est l'Esprit qui est. Ah, ah. Et, et nous comprenons aussi qu'est-ce que c'est donc le baptême du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez, quand ce mouvement a pu avoir son importance en 1900. Ah, ah. Et là, l'ai réussi à commencer en 1900. Ah ah! C'est pas par hasard. Donc, on ne peut pas y avoir un vide ici, monsieur. Alléluia! C'est qu'on doit voir. Parce que là, on doit, on doit se prendre à Mais Si c'est quelqu'un que Dieu a utilisé, comment cette personne était? Comment Dieu a utilisé cette personne, effectivement? Frère, mais c'est important pour que nous puissions voir si cela est conforme dans les Saintes Écritures. cest c'est conforme. Et comment, effectivement, si son ministère était. Ah oui! Eh oui, mon frère et ma soeur. Nous l'avons vu aussi que dans l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge. Vous vous souvenez, vous avez oublié quelque chose Quand Joseph a fait en sorte que ses frères puissent venir, la première fois, ils sont venus, il a mis la coupe dans la garde. Papa, ils sont venus partir, effectivement, ils sont venus. Puis la dernière fois, il a dit mais vous avez volé la coupe du maître ah, nous n'avons pas volé, effectivement. Il dit, bon, dit qu'est-ce que vous avez encore chez vous <rire> Il nous reste les petits que papa aime beaucoup. Qui ça Benjamin. »« dit, mais si vous n'amenez pas votre petit frère ici, les deux qui sont emprisonnés à cause du vol ici ne pourront pas vous être rendus. Ah, il dit non, ne faites pas ça parce que notre papa il souffre déjà, parce que il en avait un autre. Qui est mort et papa ne s'est jamais remis. Maintenant, il a le petit Benjamin qui est à lui, effectivement, il ne veut pas s'en séparer. Fais de moi ce que tu veux, mais ne touche pas à Benjamin, parce qu'il ne rentre pas voir il, il dit non, non, non, non, non. non. » Il ne connaissait pas cette affaire. Enfin, il dit non, non, non, non. non. » Pour que ceci, je ne peux pas voir, il faut que ceci puisse être libéré, il faut amener le petit là, qu'il vienne ici. Ce petit, hein. il, dit, mais, il dit, mais pourquoi ce petit, il dit, prends nous le vieux, il dit non, le petit. Parce que Benjamin était son frère. Oh frère, la Bible elle est glorieuse, Amen. merveilleuse. Ça nous fait du bien de nous asseoir. C'est comme cela qu'ils sont retenus vers leur papa. Ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé et Parce que ce qui était extraordinaire, c'est que chaque fois qu'ils allaient acheter du blé, ils retournaient, ils donnaient au papa les blés, mais ils ouvrent les sacs, ils trouvent que leur argent était remis. Papa dit, mais vous avez volé du non papa, nous n'avons pas volé. On a donné et on a mangé. Et puis bon, on nous a relâchés et on est parti On ouvre nos sacs, évidemment, et on trouve le blé et, et, et l'argent dedans. Ils ont détesté leur frère Joseph. Or oh, Joseph avait eu un songe, de vision. Qu'il était debout, sa jambe debout était debout, c'est les autres s'incliner. C'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. Tu vas dire que nous allons nous incliner devant toi, toi. Et d'ailleurs, te tuer, on va voir. Effectivement, ils ont détruit son témoignage, pensant que ça les arrangeait bien. Oh, c'était effectivement Dieu qui permettait cela. Vous voyez Le plan de Dieu est contraire à la pensée des hommes. Les Joseph qu'ils ont refusés. Qu'ils ont détesté, qu'ils ont critiqué, qu'ils ont dit on va les tuer, on va détruire son son, vous savez, vous savez, son témoignage, effectivement, ternir cela. C'est Joseph-là vers qui ils se sont retrouvés. Ça, ça rend compte. Ils se sont même, ils commencent à mettre ses clés. Oh, maître Oh, maître Nous ne sommes pas des voleurs, il est regardé. Nous ne sommes pas des voleurs. Il dit mais trouvez-moi votre petit, mais jamais, non, maître, vraiment. Coupez la tête, l'herbe s'incline. Il dit, ramenez-moi votre petit là, parce qu'il voulait revoir son petit frère Benjamin. Qui pense qu'il ne même plus revoir. Dieu est grand. Hein. Il s'est consoler les hommes. Mais il avait de la sagesse pour agir effectivement avec ses frères. Il dit, aussi longtemps que votre frère là, vous n'êtes pas là. En tout cas, personne ne va arriver à pouvoir. Vous avez. Ils se retournés, papa, papa, papa. Jacob il dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore mes enfants Et Il dit, bon, on est revenu avec les blés, on vend du goût de l'argent dedans, mais maintenant nous avons un problème parce que quand on était venu la fois passé, il y avait la coupe du maître dedans. Et quand on est retourné là-bas, on s'est dit, mais quelqu'un de vous avait volé ici, on a gardé euh, le, le, le, le frère Ebene, je ne sais pas si le Baspéna, dans la prison, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez Il dit, mais eh, ces ce, ce, ce chef-là, les rois-là, il existe il exige quoi encore ah papa, je me suis dit, il prend moi aussi. Il dit non, non, il ne veut pas de moi. Il m'a demandé, est-ce que vous n'avez pas un petit frère <rire> je dis, Il dit, il a déjà dit quoi Il dit, il demande de tomber jamais. Non, vous voulez encore ma en mort aujourd'hui que je me vous m'avez déjà tué, et m'a même séparé de Joseph. Parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Hein? Vous vous souvenez oui. Vous m'avez allé, je vous ai fait partie, il est mort, maintenant je suis fils aujourd'hui, c'est je n'avais que c'est Benjamin, parce que la, sa femme qui avait mis Benjamin, vous connaissez, non Il que Benjamin ici, vous voulez encore me tuer, prendre mon Benjamin, c'est vous me tuer. Et puis il dit, papa, papa, papa, nous ne voulons pas te tuer, je donne ma vie pour Benjamin. Si Benjamin est ici, il ne revient pas, c'est moi qui dois mourir là-bas. Alors ça calme papa, il dit, c'est que bon, il, a, il va ramener mon fils, il dit, bon, allez-y, c'est mon cœur, Benjamin. Voilà qu'ils arrivent, effectivement, là, avec Benjamin, et tout ça, ici de suite. Et puis, alors il, et, et quand Benjamin est arrivé, Joseph s'était mis debout, il a vu euh, son petit frère, il s'est tourné, il a pleuré. C'était pas que je ne voyais pas effectivement aussi quoi. Il a pleuré, il ne savait pas comment se contenir. Il est sorti, il a pleuré, il a fait son effort quand même. Et puis, euh, ah, il ne savait pas se contenir. Et puis, euh, les gens ne comprenaient pas tellement très bien pourquoi il s'est éclipsé. Euh, parce que c'est le dernier, le vôtre. Il dit oui, c'est le dernier, effectivement. C'est lui qui restait effectivement. effectivement. Il savait c'était son petit frère. C'est le dernier. Le dernier, effectivement. Et il a pleuré derrière, il a pleuré derrière. Et puis bon, ils attendaient, effectivement. bon bah, On va mettre la corde autour du cou de l'un. On voit les gardes qui viennent. Il dresse les tables. Oh. On va couper nos têtes comme ça parce qu'ils ont mis les chaises au en nombre en fait, de ce qu'ils étaient, effectivement, aussi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont remarqué quelque chose. Ça a bouleversé. Et on les a fait asseoir selon l'aîné, les, les seconds, jusqu'au dernier. Dieu est grand. Ils comprenaient rien. Pendant ce temps-là, Joseph avait déjà placé sa femme dans son palais. Parce qu'à ce moment c'était tellement fort. Quand il a vu, il a vu Benjamin, il ne savait plus se contenir. Donc là, c'était son cœur. Donc il a fait l'hiver, même c'est qui était en prison. Donc là, il s'est... Alors, l'un d'eux, il regarde, il dit, oh, on le fait à trois à table. Et, et puis en plus, il dit, oh, je suis l'aîné. Voilà, voilà, voilà, voilà, jusqu'au dernier. Et puis maintenant, c'était le moment où on devait servir. Les, les messieurs là, et puis on veut les servir. On sert au premier, on sert au deuxième, effectivement. Et quand on arrive au dernier, vous savez <coughs> comment il a fait Il lui a servi une double portion. Le dernier, Benjamin, il a reçu une double portion. portion. Là, j'ai la Odyssée. Hey. L'âge de la Odyssée, c'est le dernier des âges. Elle devait avoir une double portion. Voilà. Oui, Dieu est, est, est parfait parce que la gloire, cette dernière maison, elle sera plus grande en fait, parce que c'est la dernière. Donc, cette dernière âge, effectivement, double portion. Vous avez William Seymour, vous avez William Brennan. Le baptême du Saint-Esprit et la restauration de la parole. Ah, la puissance de Dieu, frère. Oui. C'est conforme aux Saintes Écritures et conforme à la manière d'agir de Dieu. Frère, nous avons une grâce extraordinaire. C'est de pouvoir marcher et servir. C'est Dieu qui est vivant. Lève-nous, nous allons prier. Oui.